Pour accéder à PIX, la plateforme numérique de test et d'évaluation des compétences numériques, à partir de mon bureau Argos, je vais sur la brique Centre. Là, j'ai tout un tas de ressources numériques auxquelles j'ai accès. Et sur la page numéro 2, quand je clique, tout en bas, j'ai PIX, donc je clique dessus. Là, on me dit, euh, quand je clique ici, je vais sur euh, parcours et là, je note le code du parcours qu'on m'a transmis.